Donc comment vous avez trouvé l'ambiance ce matin au niveau du pays Parlez-nous un peu de ça. C'était vraiment très intéressant et surtout ce matin, c'était je pense la matinée qui m'intéressait le plus puisque vous travaillez, il y avait beaucoup de, de choses sur l'éducation média. Mm -hmm. Comme c'est l'un des sujets les plus importants qu'on traite nous à Sainte-Pouchéry à la médiathèque. C'est ça que ça m'a fortement intéressé. Très bien. sans personnes, 23 partenaires, 13 contributeurs, 40 interventions en français, 23 interventions en turc, tout ça c'est impossible à organiser tout seul, bien entendu. Donc on est toute une équipe très soudée et très efficace, notamment les digital leaders, il y en a une trentaine qui sont à chacun à leur poste. Et Très efficace. Des élèves, ce sont des élèves des élèves passionnés par le numérique du club de, de leader numérique et du club de réalité virtuelle. Donc il y a deux profils et ce sont des élèves qui nous aident pour toutes les tâches, qui nous aident pour l'organisation euh, et grâce à eux le pointeur numérique est une réussite. D'accord, Merci beaucoup. Ah, si par exemple on travaille sur les nouvelles technologies, tout ce qui concerne l'éducation en médias et la citoyenneté numérique. Je m'appelle Zane, c'est Watt, bon. bon. et Maud.